Oh ah, j'étais ah, sûr que vous seriez là, les gars. Au début, j'ai rigolé. Après, j'ai pleuré, les gars. Euh, avant euh, de commencer cette vidéo, vraiment là, euh, c'est le lutteur sérieux qui vous parle. Éloignez-vous des fenêtres. Mouillez-vous bien la nuque. Je sais, je vous l'ai déjà dit, hein, mais mouillez-vous vraiment bien la nuque. Attention à l'hydrocution. Euh, tenez bien votre accoudoir. Voilà, vous mettez dans une position où vous ne risquez pas de basculer, pas de, pas de tomber, parce que là... Euh, euh, c'est le, le, le meilleur de ce qu'on a déjà jamais fait. C'est-à-dire que d'habitude, c'est fort. Après, ils nous ont habitués à faire très fort, encore plus fort. Mais là, les gars, c'est stratosphérique. Stratosphérique, ça veut dire que c'est dans la, la stratosphère. La stratosphère, c'est loin dans le ciel. Tu vois, tu n'y vas, vas pas en sautant. Bon, bref euh, Abonnement, euh, like. Euh, Vas-y, tu sais quoi T'embêtes même pas avec ça parce que là, les gars, on est parti sur l'autoroute de la déconnade, les gars C'est l'autoroute de la déconnade Enfin, pas pour tout le monde, mais la déconnade quand même Alors, qu'est-ce qui se passe Dans cette vidéo, on a des réponses officielles à des questions de fou Les lobbies, la ligue des masters, le mode modifié, tu vois, des trucs comme ça, des trucs de malade Au début, ça partait très bien Un petit euh, trade, comme on dit sur Twitter, un petit trade de eFootball euh, officiel hein. donc ils n'ont toujours pas relassertif, mais ça c'est pas grave les gars, ils ont pas le temps pour ces conneries là, ils n'ont pas le temps ça partait bien, précisément à 11h03 tu vois les gars ils étaient sur le pied de guerre nous avons reçu de nombreux commentaires et questions sur eFootball 2022 de la part de nos utilisateurs et en réponse nous aimerions vous présenter certaines des mises à jour prévues après la version 1.1.0 j'étais dans ma bagnole tu vois j'ai vu ça, j'ai dit quoi des infos officielles, mais ça va être un délire Ça y est, on renaît, on va renaître Après, j'ai déroulé le trade, j'ai appuyé sur traduire. Chaque tweet, c'est de, en... de pire en pire. Tu te dis, ça ne peut pas être pire le prochain, ils font pire. Alors, c'est court, hein. il y a 5 tweets, je crois, mais c'est du délire. Préparez-vous, vous, vous n'êtes pas prêts, les gars À mon avis, ça s'est passé comme ça. Bonjour, les amis Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses quand est-ce que t'as es arrivé le mode édition, le mode Master League, les lobbies Sauf qu'à chaque fois, t'es mis une super blague, tu vas trop rigoler. Premier tweet, ça s'appelle « Contenu gratuit ». Alors là, tu te dis « Contenu gratuit comme titre ?» Ça sentirait pas la merde pour ceux d'après Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, oui, ah là, il t'étonne, mais dans le bon sens, tu sais où tu vas, quoi, tu vois, tu sais que c'est marqué caca, tu sais que tu vas marcher dedans. Ah bah, quand il y a un caca tous les centimètres, c'est dur de l'éviter, quand même, hein. On va continuer, je vais vous lire. Lobby, match. Oh, les lobbies, les gars, les lobbies, on les veut tous. Quand est-ce qu'ils vont arriver, les lobbies Les lobbies vont arriver après l'été 2022. Euh... Ils avaient pas dit que ça arriverait avec la saison 2, là, dans, dans 10 jours, non Ils avaient... Ils avaient dit ça, oui <rire> Après l'été 2022. Autant vous dire que ça ne veut rien dire. Après l'été 2022, c'est-à-dire que très exactement le 27 avril 2032, on sera après l'été 2022. Mais bon, on peut quand même estimer que ça arrivera septembre, octobre, novembre. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc les lobbies, c'est bientôt. Alors là, commence pas à t'énerver parce que là, c'est rien. Là, c'est s'il y avait que ça, c'est rien. On continue. Toujours dans le gratuit, je vous rappelle. Hein, toujours dans le gratuit, je dis ça avec le sourire. Toujours dans le gratuit. Les fonctions d'édition, donc le mode édition, seront disponibles à l'hiver 2022. Ah, c'est un petit peu plus loin l'hiver. L'hiver 2022, c'est un petit peu plus loin. C'est décembre, janvier, février. C'est par là, c'est par là. Donc, édition, c'est par là. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Le multi console et PC. Mais, bah, c'était pas déjà, euh, normalement, le, le cross platform Il était pas déjà Ah non. Hiver 2022, c'est pareil. Hiver 2022, quoi. Euh, on pourra jouer avec nos copains sur PC. On pourra jouer euh, avec nos copains sur console. Il y a une bonne nouvelle, quand même, les gars. C'est qu'ils ont dit, pas dans ce trade, mais ailleurs... Que le cross-plateforme avec le mobile, ça arriverait après. Donc déjà, on est tranquille au moins jusqu'à l'hiver pour le mobile. Là, on va passer au contenu payant. Et là, je te vois venir, toi. Tu te dis, bah, plus tard, le contenu payant, il n'y avait que la Ligue des Masters. Non, non, non, non, non, non. On a rajouté un petit truc, une petite surprise. Et là, prépare-toi, parce que là, c'est Rocky Balboa contre Apollo Creed. Là, c'est le, le top du top. Le nombre d'équipes pouvant être utilisées dans les ligues et les équipes de clubs, donc en gros, euh, les équipes officielles, sera élargi. Cool Il y aura plus que 9 équipes et distribuées sous forme de contenu payant supplémentaire d'ici la fin de 2022. Donc, excuse-moi, j'ai une petite douleur, euh, juste, juste au niveau du fondement. Euh, donc, pour avoir plus de 9 équipes, si j'ai bien compris, faudra payer. En DLC, pour avoir des équipes en plus. Alors là, c'est un petit... Je trouve que c'est un petit peu coquin, Konami, ça. Hein La Master League Allez, les gars, on arrête les conneries. Ils vont mettre tout le monde l'accord. La Master League, elle arrive. Vous allez tous vous calmer. Vous allez kiffer. La Master League sera disponible en tant que contenu payant. On le savait. En tant que contenu payant supplémentaire en DLC, sera disponible en 2023. Que Quoi 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3, les gars, ça fait bien 2023. Bon, bah, la Ligue des Masters, elle arrivera en 2023. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne nous disent pas si c'est au début, au milieu ou à la fin 2023. Tu vois, ça leur laisse une petite marge. Des fois, qu'ils veulent nous refaire une petite farce et nous le mettre à la fin 2023. Ah, ils sont rigolos, ceux-là. Ah, ils sont rigolos, ils font rire. Ah, ils sont rigolos. Hein. Attends, il y a une petite phrase de conclusion. Nous continuerons à mettre à jour le jeu en réponse à vos commentaires. Vous ne devez pas bien les lire nos commentaires, vendre bon des petits coquinous. Merci pour votre soutien continu. Notre soutien... Alors, juste il par... y a juste ça qui me choque un petit peu, soutien... Alors, quand vous recevez... Des tas d'insultes en commentaire, ce n'est pas du soutien, tu vois, ce n'est pas du soutien. Peut-être que la touche traduire en japonais marche mal, mais les insultes, les... Alors, je vais, quelques... je vais lire quelques commentaires sous ce tweet. Toute la ligue va partir à FIFA l'année prochaine, t'es bête Un gif, doigt d'honneur, tu le veux Voici mon feedback, un doigt d'honneur. Et le 11v11, on est en 2022, on n'est on pas en 1986 Enfin, plein de petits commentaires d'encouragement pour nos amis de Konami que l'on peut applaudir parce qu'encore une fois ils se sont surpassés vous les retrouverez bientôt dans le Luthor Comedy Club hein, parce que là vraiment les gars vous êtes des génies alors le feedback euh, qu'on peut faire c'est que c'est catastrophique messieurs de Konami c'est catastrophique parce que là c'est même plus jouer avec notre patience tu vois c'est nous nous écraser nous marcher dessus nous piétiner parce que déjà votre jeu là on l'attend depuis septembre mais avant septembre on s'est tapé un, euh, un update d'un an. Donc, en fait, votre jeu, ça fait deux ans et demi qu'on l'attend. Donc là, ce n'est même plus du foutage de gueule. C'est au-delà, au-delà. À mon avis, vraiment, les gars, à mon avis, ils sont plus que deux à bosser chez Konami euh, au développement du jeu. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Jean Miyagi. Euh, alors, c'est vrai, on est plus que deux au développement. Mais franchement, ça suffit. On a même euh, plein de temps libre parce qu'on a créé une chorale, du coup, sur notre temps libre. Euh, je vous propose qu'on vous sente... Euh, notre, notre chanson. Excusez-moi, moi, moi je suis en télétravail Du flou De la thune On, on veut de la, la maille, thune, on fait de la flou, maille On fait que de flou, faire d'argent. De la thune Dix mille légendes, thune, aucun mode la de maille, jeu Oui mais on du fait de l'argent De la thune De la thune, la, thune. la maille On n'a pas de De la thune Ay, ay, ay, ay, Baby girl, yeah. love my bop and I like me too. No roof on my top, and my babe see through. Hiding on the pen, don't stop